Yo ça a été Ross, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va, même si il fait un petit peu froid, un peu humide ce matin qu'on vous voyez au brouillard. Hein. <rire> Donc voilà, on va venir ça par ça, ça va, tranquille. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo bilan, on va dire voilà, bilan de l'année 2022 de la chaîne ITROS euh, Motovlog et ITROS Survie. Alors euh, je vais vous donner des statistiques tout de suite à nous. Des statistiques tout de suite, comme ça, bon, c'est rêvé. Alors, euh, la chaîne Itiros euh, Motoblog, elle a pris 865 abonnés. J'ai arrêté de compter à partir de, de, de début décembre. Donc, normalement, ça va de janvier en janvier. Voilà. début décembre, c'était 865 abonnés. Donc, je pense que d'ici fin décembre, je sais, à peu près dans les 900 abonnés. À peu près, on est à 865 abonnés pour euh, l'année 2022. Je crois que j'ai fait plus, un peu plus de 100 vidéos. me euh, je suis sûr et puis puis, puis puis voilà je dirais vraiment que c'est euh, une très très bonne chose hein, d'après les statistiques du ils ont dit c'était bon à ce moment là là actuellement on est à 2019 abonnés euh, quand je vous parle en fin décembre donc bientôt euh, bientôt je suis à 2020 hein, voilà c'est bon donc c'est excellent hein, c'est franchement une très bonne chose c'est grâce à vous hein, tous et toutes donc que si la chaîne se porte très très bien comme ça pour IT survie elle par contre elle a été créée en juin 2022 donc elle est toute récente, elle a 6 mois, je crois même pas euh, elle a 117 abonnés, ce qui est bien hein, franchement, hein, j'ai dépassé le cap des 100 premiers abonnés comme on dit toujours, hein, c'est le premier cap, hein, les 100 premiers après on a le deuxième cap c'est les 1000 voilà, 117 abonnés, je crois que j'ai fait plus, plus, plus d'une cinquantaine de vidéos euh, donc voilà, c'est hein, nickel, hein, ça se passe bien, ça se passe toujours bien euh... Toujours grâce à vous, hein, grâce à votre fidélité, elle commence à percer de plus en plus les statistiques YouTube nous dit, elle commence à devenir de plus en plus se mettre en avant. Bon, les, les, le robot YouTube est con comme un balai, lui il se base toujours sur des abonnés, plus d'abonnés, plus t'es mis en avant, plus es mis en avant, plus t'as des vues et donc plus tu attires de gens. C'est con, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est même pas une question de qualité de vos vidéos, c'est une question de d'abonnés. Attends, attention à la flaque parce que j'ai toujours pas que ça glisse à cause du verre Voilà, voilà c'est une question d'abonnés hein. Donc euh, les chaînes, si vous créez une chaîne Youtube c'est con mais t'as beau faire de, même de la, de la vidéo d'hyper hyper bonne qualité Si t'as pas d'abonnés t'auras pas de vue, si t'as pas de vue ben voilà ta chaîne décollera jamais. C'est con c'est comme ça, moi je sais que c'est malheureux c'est leur façon de faire Je trouve ça un ben, peu débile mais bon c'est comme ça Donc voilà, que dire, que dire, que dire, donc les deux chaînes se portent bien. Normalement janvier, à partir de janvier, bon j'allais acheter mon appartement, donc qui sera en Corse du Sud. Après il faut attendre la procédure d'achat, donc c'est à peu près deux mois qu'il faut attendre, et c'est à peu près vers avril que je pourrais emménager. Donc je serai plus en Corse, je serai en Corse du Sud à partir de 2023. Théoriquement, à enfin, moins que j'achète un appartement. Parce que là j'ai cinq propositions. J'ai deux appartements en Corse du Sud et trois en Haute-Corse. Je vois, je ne sais pas trop. Mais euh, voilà. Donc, euh, après, j'aurai un, un petit, un truc, un studio, euh, de, de, plus avec un garage. Donc, euh, on fera en tout cas les vidéos, tout, tout ça directement dans le garage. Hein. Ça sera mieux pour positionner les motos. Je ferai comme un espèce de studio d'enregistrement. Quelque chose de bien, de mieux fini. <coughs> ça sera vraiment top. Hein. Donc, ça annonce que du bon, que du bon, que du bon pour cette année 2023. Vis-à-vis -vis de ça. Euh, aussi en 2023, donc il y aura la CRF300L qui va pointer son nez. Je vais la, dès que j'ai acheté mon appartement, j'achète la CRF300L dans la foulée. Donc, enfin, je la, je la commande du moins. Il faut attendre entre 6 et 8 mois pour l'avoir. Oui, elle est, elle est en rupture de stock total. Je vais, euh, vais demandé, c'est rupture de stock total, il faut attendre entre 6 et 8 mois pour l'avoir. C'est un truc de malade. C'est tellement qu'elle est, elle est appréciée cette moto, vous la trouvez plus nulle part. Euh, J'ai même un ami belge qui m'a dit euh, sur ma chaîne, il s'est abonné, et il m'a dit qu'il a commandé sa moto, il a dû attendre 9 mois pour la mort. Donc pour euh, vous, vous dire, hein, bon. Donc je la commanderai après quand est-ce qu'elle arrivera en, en 2023, je ne peux pas vous dire une date exacte, mais elle arrivera en 2023, théoriquement. Donc voilà pour la chaîne, euh, donc pour l'avenir de, des deux chaînes. Donc la, la crs 300 l sera surtout basée sur pour la survie, parce que c'est une moto que j'utiliserai surtout pour aller dans les. Dans les, dans les faire du tout-terrain avec rouler sur la route comme ça ça ne m'intéresse pas avec un trail ou un enduro je vous assez euh, casser les pieds avec et vous le savez ma philosophie pas pour rouler sur la route c'est un roster, euh, comme ce que j'ai actuellement mais sinon euh, voilà pour moi le trail ça sera pour la terre donc elle sera surtout surtout pour la, la deuxième chaîne bien sûr les tutos je les mettrai aussi de, de les tutos mécaniques, les vidanges, les machins, les filtres toage du fitraillant, la tension de chaîne etc, etc, etc, enfin, tout, tout, tout, tout, je ferai tout moi-même parce que je la connais très très très bien comme moto, parce que c'est un dérivé de la motocross, donc je la connais très très bien, donc j'irai jamais au concessionnaire avec, jamais, je ferai tout, tout, tout, absolument tout moi-même, même les jeux ou soupape et tout. Tous les, tous les tutos seront faits sur la seconde chaîne, en entier je parle, sur la première chaîne, c'est pour pas vous délaisser non plus, ils seront limités entre 5 à 8 minutes max, mais dès que ça dépassera 8 minutes, automatiquement ça sera balancé sur la seconde chaîne, et là vous aurez le tuto en entier, donc ça vous encouragera à, à, à vous abonner et à me suivre comme ça pour supporter la deuxième chaîne, pour, on arrive aussi à 1000 abonnés sur la, sur la seconde chaîne. voilà, c'est ça mon, mon, mon objectif. Donc il y aura la série 300 RL. Plus la CB650R qui sera toujours présente, hein, que je continuerai à, à utiliser. Elle hein, marche bien, pour euh, raison que je ne continue pas d'utiliser. Euh, voilà, c'est à peu près tout que j'ai à vous dire. Hein, donc, euh, deux motos et deux chaînes qui vont continuer leur chemin à, en, en espérant que ça fonctionne toujours bien. Euh, toujours avec votre support, hein, votre soutien. Et puis, euh, votre fidélité, hein, c'est grâce à vous, de hein, toute façon, je veux dire, la chaîne, c est, c est, si, si vous regardez pas les vidéos, évoluent, les vidéos n'évoluent pas, et la chaîne est cool, hein, l'algorithme YouTube, c'est comme ça, hein, c'est moins tu regardes, moins ça évolue, donc voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie vivement, tous, tous, tous et toutes, euh, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël, euh, également... Euh, très très bonne année 2023 en espérant que ça ben, va tenir bon par rapport aux coupures d'électricité et tout pour l'année 2023 ça ça ça va être autre chose Alors, regardez on part au passage un petit point un petit truc comme ça c'est, vous voyez là tous ces tous ces chemins de terre et toute cette forêt là c'est là là tu peux en faire beaucoup beaucoup d'enduro. c'est là que j'y vais souvent et souvent je prends ma moto pour voir si je trouve des nouveaux terrains des nouvelles des nouveaux machins donc tu vois, c'est ça que je, je prospecte, donc voilà, je fais ma vidéo, mais en même temps je prospecte pour trouver des nouveaux terrains, des nouveaux chemins, je dirais, pour, pour la CRF 300. Donc il y aura beaucoup de vidéos comme ça, voilà, d'enduro, et en même temps de survie, ça va vraiment, la, la chaîne, la seconde chaîne va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus évoluer hein, pour 2022, pour 2023, beaucoup plus. Hein. Donc il y aura vraiment, vraiment des vidéos, et euh, je continuerai aussi à faire des motoglub avec le, la cb 650 Donc voilà, comme je disais, espérons qu'en 2023 ça aille mieux. Avec ce gouvernement catastrophique, hein, cette, ce, ce tarif, donc on verra bien. Donc, donc euh, j'espère que vous porterez bien, vous aussi, hein, au niveau finance, au niveau santé, hein, surtout. Hein. Très important. Et puis, puis voilà, moi, moi je, je continuerai mon petit bout de chemin avec vous. Chaîne qui a, je crois, a, qui a été créée en 2017, hein, la première chaîne, si je me rappelle bien. Donc voilà. Elle a, elle a, quelques années maintenant, 6 ans, 6 ou 7 ans. Regardez là il y a un bouchement, là, un beau chemin sur la droite. Là du tout terrain, là, tu peux en faire là. Moi ça amène dans les montagnes et tout. Moi je prospecte. Après je fais du. Je, je prends mon petit GPS Garmin. Vous savez GPS de marche, je fais des points euh, géolocalisation. Comme ça je, je rate aucun terrain. Aucun chemin, c'est mon truc, hein, c'est mon truc que je fais moi. Je prends mon petit GPS Garmin et je fais des géolocalisations. Comme ça. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie tous. Je vous souhaite bonne continuation, bonne fête de Noël, bonne fête de début de début d'année et puis euh, je vous dis à 2023 avec de nouveaux motovlogs des nouvelles vidéos de survie, de la CRF300L qui va arriver, de toujours de la CB650R et puis euh, et des podcasts, hein, <rire> comme d'habitude des podcasts, allez ciao ciao